Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap. Cette semaine au menu, un chemin de fer souterrain, Dolly Parton en son et en image et bien plus encore. Barry Jenkins, qui a réalisé Moonlight, réalisera les 11 épisodes de la série limitée The Underground Railroad qui a reçu une commande par Amazon. Le projet est basé sur le roman à succès de Colson Whitehead, The Underground Railroad, qui a remporté un prix Pulitzer un mois après l'achat de l'adaptation par Amazon. La série se concentre sur la jeune Cora, une esclave dans une plantation de coton en Géorgie. La vie est un enfer pour tous les esclaves, mais surtout pour Cora, une paria même parmi ses compatriotes africains, alors qu'elle est en train de devenir femme, et une douleur encore plus grande l'attend. Lorsque César, un récent arrivant de Virginie, lui parle du chemin de fer clandestin, il décide de prendre un risque terrifiant et de s'échapper. Netflix a commandé une série d'anthologie sur Dolly Parton en 8 épisodes, chaque épisode étant basé sur une chanson d'elle. En plus de servir en tant que chanteuse-compositrice, Parton sera productrice exécutive et apparaîtra également dans la série. Le contrat de Netflix est semblable à l'accord NBC signé avec la star il y a 3 ans pour une série de films télévisés autonomes basés sur ses chansons, histoires et vies inspirantes, avec une option pour que Parton apparaisse dans les épisodes. Cet accord a donné le film Cut of Many Colors, regardé par près de 16 millions de téléspectateurs, et sa suite a Christmas of Many Colors Circle of Love. Grace Byers de Empire rejoint le casting de The Gifted pour la saison 2. Byers jouera Riva, une femme intelligente, charmante, autoritaire, élégante et belle, qui est impitoyable dans ses efforts pour se battre pour son peuple. Elle dirige un groupe d'adeptes et un faible pour ses nouvelles recrues, mais elle est toujours capable d'une violence extrême pour défendre sa vision. La première saison de Sharp Objects sera diffusée à partir du 8 juillet sur HBO. Une journaliste doit confronter les démons psychologiques de son passé quand elle retourne dans sa ville natale pour couvrir un meurtre violent. Mama says I need to be la troisième saison de The Ranch sera mise en ligne le 15 juin sur Netflix. Comme nous l'avons rapporté précédemment, Masterson a été renvoyé en décembre dernier après avoir été accusé d'avoir violé quatre femmes au début des années 2000 et fera cette dernière apparition dans le final de la cinquième partie. Bien qu'il n'ait pas été officiellement remplacé, Dax Shepard de Parenthood a été invité à revenir dans la partie 6.